Je vais vous donner quand même cette balle juste pour détendre un petit peu la tête va savoir vous aider à vous déstresser. Une balle stress ouais. On va commencer par la première injection, c'est au niveau du procérus, au niveau de la glabelle. On introduit l'aiguille profondément jusqu'à buter contre l'os, sachant que le muscle procérus est un muscle profond. Et on va injecter 4 unités botox, c'est-à-dire on va passer de 100 unités de la seringue d'insuline à 90 unités. injecter le muscle corrugateur. On va commencer par son insertion d'origine qui est profonde. On va introduire l'aiguille euh, perpendiculairement jusqu'à toucher l'os parce que le muscle s'insère ici sur l'os. Puis on va pousser sur le piston allant de 90 jusqu'à 80. On aura donc alors injecté quatre unités Botox. Remarquez ici la position de l'index qui bloque euh, la, la partie inférieure de, de l'injection pour éviter tout passage intra orbitaire. On va injecter maintenant l'insertion euh, de terminaison du muscle orbiculaire, insertion superficielle. Remarquez ici que j'introduis pas totalement l'aiguille pour rester superficielle au niveau de la, la, la, la terminaison du muscle au niveau cutané et je ne vais injecter que deux unités donc je m'arrêterai à mi-chemin entre 80 et 70 sur ma seringue d'insuline. On va maintenant injecter le muscle frontal au niveau des différents points préalablement tracés. Le muscle frontal n'étant pas très profond, on va introduire l'aiguille à peu près 3 mm et puis on va injecter au niveau de chaque point deux unités Botox. Maintenant on va euh, cibler le muscle orbiculaire pour euh, faire disparaître les rides de pas de doigt. On va donc injecter les, les points préalablement tracés. Et euh, chose importante, c'est qu'on doit respecter euh, une distance d'à peu près équivalente à, à peu près à la pulpe d'un doigt, euh, latéralement par rapport au bord orbitaire externe. Puis on introduit l'aiguille en l'orientant vers le dehors et on injecte 4 unités, c'est-à-dire 10 unités d'insuline. On va alors ici passer de 40 à 30. Et on fera pareil pour les autres points.